Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. aujourd'hui <rire> je suis avec Stéphanie, vous connaissez mon amie Stéphanie de la Infusion Cooking Classes qui donne des cours de cuisine Thaï ici à Koh Samui. Et nous avons décidé de venir nous promener sur le marché de Shaweng, le marché qui s'appelle Sikao, Sikao Shaweng. on n'est pas loin de l'université. Et je vous propose avec Stéphanie de découvrir de la cuisine typiquement thaïlandaise. C'est parti Vous cherchez un marché nocturne à Koh Samui, un marché de street food à proximité de Shawang Beach. Voici un marché typiquement thaïlandais à Shaweng, Koh Samui. Sinon, on va s'arrêter dans un premier stand qui présente des choses vraiment intéressantes que vous n'avez pas trouvées dans tous les marchés. Donc là, tout d'abord, on a Kanam Chin Nam Miao. Alors ça, ah, le monsieur nous montre, c'est super gentil. gentil. Euh, ça, c'est un plat typique du nord de la Thaïlande. Euh, donc on va avoir la ah, mmh. Sawadeka euh, On va avoir du porc haché. Il euh, y a de la tomate. Souvent aussi, il euh, y a des riz de porc. Et là, vous avez vu, en fait, c'est un, un genre de boudin, en fait, hein, donc euh, réalisé à l'ensemble de porc. En et, euh, et surtout, il voilà, y a de la C'est sauce avec de la tomate et euh, c'est nam Miao. Et euh, en fait, c'est une, une épice particulière qu'on va retrouver euh, et qui va donner, euh, qui va donner son, goût, euh, son goût particulier à ce plat. Très bien. Deuxième plat du nord de la Thaïlande, le fameux Khao soi. Oh, ah, ça vient de Chiang Mai c'est ça C'est l'essentiel de Chiang Mai mais on va le retrouver de partout dans le nord de Thaïlande. Là c'est un, un curry mais qui est un curry qui est doux en fait. Les piments sont servis séparément dans ce curry et il est réalisé traditionnellement à base de poulet. On peut aussi le trouver avec du bœuf. C'est un curry musulman, donc hein c'est toujours poulet et bœuf. Et ensuite ça va être servi avec des nouilles de riz, euh, des nuits de blé. Euh, donc, cuite, oui euh, et puis aussi des nouilles de blé euh, croquantes, des nouilles aux yeux en fait. fait et puis des petits assortiments il y aura des chalotes. Euh, il va y avoir de la moutarde en saumure, des herbes et du siphon. Voilà, je vais vous montre un petit peu comment c'est servi dans un sac en plastique. Voilà, c'est avec du réguvant. Riz, du riz, du riz. Euh blanc, tout simplement. Et donc, l'intérêt de, de ce curry de Shanghai, c'est en fait qu'on a euh, un curry qui n'est pas très épicé, avec des textures qui sont à la fois souples, les nouilles qui sont bouillies, les sur croquantes, les nouilles euh, donc croustillantes. Et puis, on va avoir donc, le, le curry qui est à la fois euh, doux et salé. Euh, et puis, les saveurs vont être rehaussées par la moutarde en soumure qui, elle, est encore une fois là, croquante et qui est un petit peu acide. Et puis, on va rajouter un petit peu de citron dessus. Évidemment, il y a des herbes. Voilà, c'est un plat très, très, très intéressant. Je trouve que c'est vraiment un des joyaux de la cuisine thaïlandaise. Euh, si vous, vous visitez le nord de la Thaïlande, on trouve vraiment tous les restaurants. Mais euh, c'est un plat qui est populaire dans tout le pays et je suis bien contente qu'on en trouve dans ce marché. Parce que par contre, à Koh Samu, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui en proposent. Donc voilà, si vous voulez manger un Khao Soi, c'est très vous très, pouvez très très bon venir au marché sikao à côté de l'université, à Chawaii. Là, on change de région. Maintenant, on va dans le sud avec le fameux Massaman, qui est aussi un plat musulman. Euh, et qui est servi traditionnellement avec du poulet ou du peuple et puis là il est fait avec du poulet, regarde le monsieur nous montre les beaux morceaux de poulet mmh. et c'est fait avec de la pomme de terre et c'est un, un plat qui est mijoté voilà. on n'a pas énormément de plats hein, mijotés dans la cuisine thaïlandaise il y a beaucoup de choses qui sont euh, cuites très rapidement, sautées, euh, bouillées rapidement donc là c'est un plat mijoté avec euh, qui comprend de très nombreuses épices comme par exemple de la cannelle, de la l'anis étoilé ou encore de la cardamome c'est l'originalité, c'est très très très, très bon et puis là, on change encore de région, là c'est la plaine centrale de Thaïlande. C'est Kha soupe, c'est la soupe de coco au poulet au galanga. Alors, Kha, c'est pour la soupe, Kha c'est pour le galanga. Et donc voilà, on va avoir la bonne soupe avec du galanga. Et là, je vois que le monsieur a aussi rajouté ce qui semble être du décon dedans. Voilà, des pommes de terre. Kapumaka. Alors on est où Stéphanie mmh. Et eh bien là on est au rayon des Nampri, le petit stand de Nampri. Donc euh, je... <coughs> Je m'en étouffe, parce qu'en fait, ah, c'est très épivanté, voyez. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on voit de Et beau, là Namfric, en fait, c'est une partie de la cuisine thaïlandaise qui est très très peu connue des Occidentaux, y compris ceux qui vivent ici depuis longtemps. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, euh, il y a une grande diversité, mais tout ça, c'est quand même généralement très piquant. Euh, et donc, euh, c'est super intéressant comme concept en fait. Vous voyez, c'est un peu la même idée que la yoli quelque part. Vous voyez, la yoli, vous avez la sauce, et puis à côté, vous avez le poisson, vous avez les légumes pour avoir des œufs durs. Bah, c'est exactement le même principe avec une names donc Et il y en a une très grande diversité. Donc, je vais vous montrer un petit peu euh, ce qu'il y a ici. Et vous allez pouvoir, euh, si vous voulez, acheter une name et puis euh, également, euh, également des légumes. C'est pas cher du tout. C'est 20 bahts pour la portion de name et 5 bahts pour les, euh, les légumes seulement. Donc, c'est. Euh, c'est intéressant. Oh. Quelques-unes quelques de ces nambriques là. Yeah. Mm. Là donc on a le nambrique capi. C'est trop so spicy <rire> Pet mack <rire> yeah, Pet mack oh, Pet mack C'est <rire> un nambrique capi avec de la mangue, de la mangue verte. Un nambrique capi euh, traditionnel avec les petites aubergines froides. Ça c'est un nambrique patou. Yeah. Mm. Voilà, ça c'est la nambrique au maquereau. C'est un au maquereau. au maquereau. Ensuite, on va avoir une nampric là on voit avec les ça c'est avec les petits poissons les petits poissons frais. C'est le Ah oui, c'est la euh, platou, donc c'est aussi avec du macro, mais aussi plara, c'est avec le, la sauce poisson fermentée et on va aussi avoir euh, les nampric les nampric euh, nampric narok avec palata. Ah okay. ah oui donc euh, là c'est avec le, celle là c'est carrément avec le poisson fermenté donc on voit, euh, voit l'effet du café. La ouais. Avec les petits ça celle-là elle est faite avec des petits euh, des petits poissons euh, des petits poissons croustillants et puis on va en avoir aussi euh, donc euh, je crois qu'elle m'a dit que c'était celle-là n'importe oui. Narok, avec un euh, euh une sorte d'insecte en fait, qui s'appelle le mangda, euh, alors je vous avoue qu'il ressemble un petit peu à un cafard, cet insecte et que oui au début, euh, j'ai pas trouvé ça très appétissant et en fait, euh, j'en ai mangé sans le savoir et je trouvais ça absolument euh, délicieux, donc des fois, fin, la, finalement la culture culinaire c'est basé sur nos habitudes, euh, ça. par exemple, en France, on mange des escargots, absolument, consommés dans toutes les cultures et ça nous ne quelque chose très appétissant. Euh, mais voilà, ici on mange des insectes. Et donc euh, là, cet insecte est fermenté, en fait, qui va rentrer dans la composition de certaines euh, de certaines voilà. Donc Ça donne ça donne un petit goût des. l'idée, c'est que vous allez choisir une de ces euh, une de ces lame et puis après, on va vous donner pour 5 euh, bâts de, de légumes. Et vous pouvez aussi acheter du poisson, parce que ça va bien avec, vous voyez, euh, des petits maquereaux euh, euh, qui ont été euh, grillés, frits, là il y a du frit, là il y a du des ça c'est poisson séché frit, et puis il mmh. y a même, euh, y a même voilà. du riz, euh, du riz pour manger avec. Voilà. Et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment des, des plats qui sont très très peu euh, euh, connus des occidentaux et qui gagnent à être connus Alors, Là, je pense que sur stand, on est vraiment dans un marché, euh, dans un quartier qui est très taille. Donc, euh, je pense que ça va être quand même bien, bien plus grand, mais euh, ça, vaut, euh, ça vaut la peine du boutique. Allez. Ce qui est intéressant dans ce marché, c'est que vous avez un petit peu partout des, des tables qui sont proposées. Vous achetez quelque chose sur les différents stands. Vous vous posez ensuite ici et vous pouvez faire votre dégustation directement sur place. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté, Stéphanie alors là on s'est arrêté devant un de mes plats préférés, j'étais attirée par l'odeur en fait. Ça sent très bon. Ça s'appelle Ka moum. Ka c'est la jambe et moum c'est le porc. Ka. Ka Ka c'est la jambe, je ne sais pas si je le prononce très bien. C'est du jarret donc C'est du jarret de porc. Ouais. Et ça c'est une recette de tradition Sinnothaï. Donc on va la retrouver dans d'autres pays, donc cette recette dans d'autres pays où les Chinois sont très préférés. On va retrouver aussi en euh, Malaisie, à Singapour, bien évidemment en euh, Taïwan. Euh... Le principe est simple on fait cuire le jarret de porc pendant très longtemps avec euh, de la sauce soja claire, de la sauce soja noire. Enfin, sa noir noire, c'est ce qui va donner sa euh, couleur, hein, vous voyez, euh, là au jeu. Et il va y avoir des épices euh, comme par exemple euh, le 5 épices chinois, euh, de l'anis étoilé. Donc, euh, tu, tu, tu sens Emma la, la bonne odeur là, qui se dégage ça de ce plat. C'est super bon. Ouais. Vraiment. Donc, le plat est cuit en fait euh, avec des intestins. Euh, donc, c'est comme en France, hein, dans le cochon, tout est bon. Euh, ici, on mange aussi les intestins. Alors, ça, là, les intestins, c'est oui, ici. Ici, là, c'est ça. Ouais. Donc, on peut le demander sans les intestins si on n'a si pas envie. Ça se mange avec des œufs, ça se mange sur du riz et on met. Des légumes. Donc là je sais pas si vous a vu la dame Elle a mis une botte de, de kale hein, de brocoli chinois et puis là ça, on va avoir souvent en général avec ça euh, de la moutarde de ferme. Ah, voilà. donc là on, voilà, si, on prend, euh, si on prend une petite portion, on peut prendre une belle portion et en fait ça fait un plat complet on a la viande, le riz euh, et des légumes avec et ça c'est vraiment très très bon euh, c'est tendre et euh, le, le jarret cuit comme ça vraiment très très très longtemps, il fond dans la bouche. C'est un plat intéressant à découvrir si vous ne le connaissez pas. Merci. Alors là, on a des plats cuisinés qui ressemblent à des curies. Oui, là on a des curries en effet maintenant. Alors là, on a le curry vert traditionnel. Mmh, voilà. Voilà. c'est le, le curry vert au poulet. Euh, Donc ça euh, traditionnellement les l'évergine. On a... Ici, on a Namia Kati. Euh, ça, euh, c'est un, un autre curry qui est un curry rouge. Donc il, exerce, euh, il existe diverses variations au sein du pays. C'est généralement extrêmement piquant. C'est fait avec des piments oiseaux. Ne vous trompez pas. Euh, c'est couleur jaune, mais c'est fait des piments oiseaux. Donc, là, c'est une amiac kati, donc avec la crème de coco, il existe aussi une version avec du bouillon. Et ça souvent c'est servi avec une sauce qui ressemble à, en fait à une sauce saté. Donc on a quelque chose de très piquant et quelque chose de plus doux et sucré. Et c'est servi sur les fonds. c'est La ah, dame nous dit c'est très bon, tout est très bon. Et je lui réponds que tout est déjà très très appétissant en effet. Ah c'est sûr Donc euh, ça c'est servi avec les canom chin. Mais en fait tout ça, ça va aller très très bien avec les canom chin. Mm -hmm. Donc les c'est des nouilles de riz faites à base de farine de riz fermentée. Voilà c'est ce qu'on voit là. Ça c'est toujours de la nouille de riz fraîche. Euh, c'est vraiment tendre, moi c'est quelque chose... J'aime beaucoup la texture. Là un, un autre type de curry, euh, c'est un curry qui est sombre, euh, c'est à ma connaissance spéciale du sud, alors j'espère pas trop m'avancer, mais euh, c'est fait avec euh, les, les entrailles de poissons, hein, donc qui vont donner, euh, donner la couleur sombre, c'est quelque chose de, euh, de fort en goût. Mais très intéressant, On à manger avec les... Euh, avec les Et vous voyez, il y a beaucoup de monde dans ce stand, hein. les Thaïlandais euh, s'arrêtent, euh, pour y, euh, pour y goûter, qu'est-ce qu'on a de bon gros... Ah bah ben là on a de nouveau Nam un... Donc euh, cette souci cette... qui ressemble un petit peu à un curry hein, du de la Thaïlande qu'on a, qu a déjà vu. je connais pas du tout ouais. ça. Est-ce que c'est celui-ci que l'on retrouve dans ton livre Oui, dans mon livre. Voilà, donc Stéphanie a écrit des livres de cuisine en dehors des cours de cuisine qu'elle donne. Et elle a notamment rédigé un livre sur tout le, tout le nord de la Thaïlande oui, qu'elle a visité, un guide, de un guide de voyage, dans lequel il y a également une vingtaine de recettes du nord de la Thaïlande. Et donc on trouve notamment celui-ci. Ce donc il s'appelle. Nam mio, nam miao. nam <rire> miao. Ah, génial. Alors les canons de c'est donc ce que l'on voit ici. Voilà, des les nouilles de riz, riz donc à hein. base de farine de riz fermentée. D'accord, très très bon. bon. on va regarder comment mmh. elle le sert. Voilà, là on voit les ribs de porc. On voit donc en fait, fête... là c'est du sang de porc, c'est un genre de boudin. Donc il y, la... y a une bonne sauce avec les tomates. et la dame approche pour qu'on puisse bien le voir. Ouais. Mmh. Ça a l'air super appétissant. Moi ouais, je sais ce que je vais manger. <rire> c'est bien servi. Hein ouais, c'est bien servi. C'est une belle assiette. Ok, Des herbes. Mmh. <rire> Ouais, super! Et là, euh, en fait, je ne connaissais pas ce plat, donc on s'est arrêté pour demander à la dame euh, à base de quoi étaient composées euh, ces saucisses. Euh, donc euh, ça a l'air super bon. Ce sont des saucisses faites à base de poisson. Il y a du euh, curry à l'intérieur, donc de la pâte de curry rouge, de la feuille de café, euh, du basilic euh, sacré et du basilic taille. Euh, donc euh, déjà rien qu'avec tous ces ingrédients-là, ça va être euh, très très bon. C'est fait de manière artisanale, c'est élevé euh, et ça c'est pas sur barbe Donc euh, je sais que je vais ajouter ça à mon menu de ce soir. C'est sûr et certain. je J'ai jamais goûté, ça sent très bon. Moi j'aime bien parce qu'il fait maison. Donc euh, voilà, c'est euh, manquez pas de venir goûter ça. Euh, ça va être super bon. Et je n'ai pas parlé des tarifs jusqu'à présent, mais en gros, c'est entre 10 et 60 bahts les plats. Vraiment moins de 2 euros pour chacun des plats que vous avez vus jusqu'à présent. On va lui demander à la dame combien c'est là. C'est pas ça 10 bahts. Incroyable. 10 bahts, voilà. Bon, vraiment, euh, bah À ce prix-là, il faut pas s'en priver, faut venir en acheter. Voilà, venez en acheter, venez goûter. Alors là on a des petites choses très très très colorées, le rouge me donne une idée de, de l'état spicy or not spicy. Belle belles salade quand même mais voilà on voit bien avec tout ce rouge que ça va être très piquant donc euh... Il euh, faut avoir un bon goût pour le hein. regarde, là c'est avec des, euh, euh, des, crevettes, euh, des crevettes crues marinées, on aime beaucoup moins hein, euh, ce qui ces crevettes crues, et puis là c'est des, euh, des petits crabes bleus. Alors en fait, on ne s'attend pas à trouver des huîtres en Thaïlande, et ben pourtant il y en a, euh, et c'est une spécialité de Suratani. Alors euh, Suratani, euh, uh, Kosami euh, appartient à la, à la province de Suratani, hein, donc euh, vous voyez là les huîtres, ce sont des huîtres qui sont très grosses, un petit peu moins haut que celles qu'on a en France par exemple, euh, mais bon très bonnes. Donc là elles ont été d'autres, huîtres, sont servies dans de la glace, et puis si vous les achetez, regardez, vous avez de la salade, euh, des petits, et des petites sauces trompettes, et puis vous avez tout ça pour 120 mâtes. Ça vaut le coup de venir goûter les huîtres de Suratani parce que c'est vraiment un produit intéressant. Moi, je, je rappelle. Ok. Taponka. Alors un des plats traditionnels en Thaïlande, c'est le pad thai, n'est-ce pas, Stéphanie Et oui. Oh, regarde le monsieur à faire un pad thai en direct. Hmm. Il a mis un petit peu de qu'est-ce qu'il a mis du poulet. Donc là, il est en train de le faire frire. Oh. Ça doit être oui. le plat préféré des touristes, le de thai. Et, euh, et c'est un plat aussi très très apprécié des Thaïlandais. Hein. Là, on est dans un Marché où il y a des touristes, mais euh, il y a quand même surtout des Thaïlandais. Tout Thaïlandais euh, ouais. Oui, oui, bah, d'ailleurs tu regardes, non, tout, euh, tout est un petit tout euh, tout, tout en taille. Hein. Euh, C'était euh... enfin bon, les vendeurs parlent un petit peu anglais, bien entendu, euh, parce qu'ils euh, veulent aussi pouvoir euh, parler de leur plats euh, aux visiteurs de notre île. Donc dans le passage, on va retrouver des ingrédients traditionnels. Donc on va mettre du poulet au en bas, on peut mettre les œufs, sans deux, soit il y a du tout de l'œuf. Et le bataille, c'est aigre doux. Euh, donc on va souvent retrouver une sauce, on va toujours pardon, retrouver une sauce à base de tararin, euh, dans laquelle on va, on va aussi avoir euh, donc aigre doux salé, donc sucre, piment, et ça, on va les rajouter en supplément, Voilà pour que chacun puisse agrémenter aussi le plat un petit peu à sa façon. Donc regarde, le monsieur est en train de faire une omelette très très fine, là. On rajoute les, gins, les euh, germes les germes d'aricomongo dedans. Et les nouilles. Donc là ce qui est intéressant dans ce stand, c'est qu'en fait il y a plusieurs sortes de nouilles. Euh, donc là on a des nouilles de riz, les traditionnelles du bata. On va dire que ça c'est les traditionnelles, Ça c'est des nouilles de blé. On râpe de la carotte aussi, tiens là le monsieur. On va porter aussi un petit peu de carotte en taille, un petit peu de carotte râpée. Ça, ça donne du croquant. Et voilà, il mélange tout. donc j'imagine qu'il va le mettre un petit peu plus tard peut-être qu'il a déjà assaisonné ses nouilles à ce moment-là et que donc il rajoute pas d'assaisonnement supplémentaire on va voir en fait, euh, il est peut-être déjà mis dans les nouilles en fait On voit que les nouilles sont déjà bien colorées donc euh, il est possible que l'assaisonnement soit déjà dans les nouilles ah ben, oui ça devait être le cas parce que regarde, le, le bataille là il est prêt à être servi ce qui est intéressant, c'est on peut choisir des nouilles de, de riz traditionnelles, le pas de Alors, on peut l'avoir avec des nouilles de blé, avec des nouilles de riz larges, celles qu'on va retrouver dans Fassiou. Ça, c'est les fameuses bonsaines, on en a déjà parlé, c'est les vermicelles de soja. Et ça, c'est les vermicelles de riz. On va avoir plein de goûts complètement différents. Donc, voilà, c'est intéressant, c'est un, un stand intéressant. Et tout ça pour la même dite somme de euh, 50, 50 bateaux au et 60 bateaux avec les crevettes. ça va. Et là, le monsieur rajoute donc des petits suppléments de cacahuètes. Et si on veut, ben on peut se mettre un petit peu plus de piment ou un petit peu plus de sucre. Voilà, Et les demoiselles vont goûter le pad thai. Alors je rappelle qu'on est en direct de Koh Samui, le marché blanc, Sikao, se trouve un petit pas loin de l'université, à l'entrée de Chaweng. Pour ceux qui connaissent Koh Samui, vous avez la route qui part vers Tesco Lotus, qui tourne en direction de Chaweng et vous allez pouvoir trouver ce petit marché. Alors Sikao, peut-être parce que les tentes sont blanches, on n'a pas trop de précision. On trouvera également des classiques pour la Thaïlande comme le mango sticky rice mango qui, sticky est ici, qui est ici, saoua euh, Voilà, mango sticky rice, un dessert délicieux à base de riz gluant, de sauce à la noix de coco. coco, de la cacahuète dessus. C'est du euh, soja. Soja ouais, c'est soja. C'est des, des grains de soja euh, pelés en fait. D'accord, alors monsieur nous propose deux goûters. Ah, vas-y, prends. bon coconats Moment, moment. Les oh, oh, coconats Voilà, un regardez comme c'est gentil. Mm. Adorable. Mm. Adorable. Mm. Soyabine. Soyabine. Okay. Okay. ok. ok, kaponka. Super bon. À la gourmande. Mm. No, <laughs> oui. Hello. Thank you, Ka avoir une, une portion à partir de 60 bahts, ou acheter une portion un, un peu plus grosse pour 100 bahts. Et là, je viens de goûter son rendement. Euh, il est vraiment euh, moelleux. Euh, c'est délicieux. Super. Un bon dessert pour moins de 2 euros. Mmh. Alors, où est-ce qu'on est, Stéphanie Là. Bah maintenant, on est au stand de la salle de papaye. Alors, salade de papaye, c'est un plat originaire de l'Isan, nord-est de la Thaïlande, mais qui est immense et bon populaire. Dans tout le pays, on trouve beaucoup de versions en fait. Alors l'histoire de base, c'est la papaye. Mais on va pouvoir trouver avec. Là voilà, par exemple, avec des œufs de canne salée. On trouve avec des crevettes sèches. On peut avoir des crevettes fraîches. On peut avoir du grain fermenté. Regardez la belle portion qu'elle fait cette dame. Pour seulement 60 balles. 60 baht. Alors vous avez tous les ingrédients. En plus, c'est vraiment joliment présenté. On va voir tous, tous les ingrédients de base. Il va y avoir de l'ail. Il va y avoir... Piment, évidemment. Donc c'est une salade de papaye. Donc on va avoir de la papaye, la papaye jeune. On va avoir de la tomate, les haricots rouges et c'est une là c'est un assaisonnement aigre doux salé euh, donc comme dans beaucoup de salades donc le citron, ouais, tout euh, on va avoir du poivron et salé de la sauce poisson ou de la sauce poisson fermentée donc qui est plus forte plus forte en goût et ce goût euh, fort peut être rehaussé par exemple par les, par des crabes fermentés voilà mais là la, la traditionnelle la classique on va à dire c'est fait avec les, euh, des petites crêpes euh, de sèches. Oui, pour nous Européens c'est plus difficile avec le crabe fermenté. En fait c'est très bon, mais c'est pas ce qui est le plus facile d'accès. Vous voyez, c'est comme si vous commenciez à manger du fromage et que tout de suite vous passiez au maroilles. Voilà pour vous donner. <rire> c'est si, si vous voyez. C'est puissant en <rire> goût. Moi maintenant je mange plus jamais ma salade de papaye s'il n'y a pas la sauce poisson fermentée. C'est vraiment meilleur comme ça. Ah, oui. mais, euh, mais pour moi au début, je m'entraîne un petit peu quoi quand même. Ouais. C'est les goûts, euh, on aime les goûts puissants en Thaïlande en fait, mais on ne pas beaucoup de sel dans la cuisine thaïlandaise. Non, c'est vrai, c'est toujours la sauce poisson. La sauce poisson. soja, sauce poisson fermentée, la pâte de crevette, c'est le salé, mais avec du goût. Merci Stéphanie. Le plat commandé par Stéphanie, c'est donc ce que tu as dit Kanam chin, Nam c'est nouille, et puis dessus Nam voilà la sauce avec des ribs de porc, donc du, du boudin en fait, et puis euh, une, une sauce tomate un petit peu épicée et relevée par Niu, euh, qui, qui est cette, cette épice-là qui va donner toute sa saveur à ce plat. Regardez comme c'est beau, comme c'est bien servi, superbe. On ah. va le mettre là. Et puis, on va prendre Kamung, ouais. Tu vois, regarde, on m'a servi euh, donc euh, mon, mon assiette. Et puis après ça, ça va être un plateau en fait de légumes d'accompagnement, donc euh, de légumes croquants. Et puis là, il va y avoir des herbes. Donc en fait, tout le monde peut, peut, peut, peut se servir. On va, je vois de l'aneth. Euh, je vois du basilic citron. Là on a de la moutarde de la moutarde fermentée, alors ça je vais en prendre, en mettre, en mettre là-dessus. Et puis ça c'est des légumes, des légumes et un petit peu, peu acidulés, donc c'est vraiment, vraiment délicieux. On va se régaler. Thank you. Tinita, tinita, tapomaka. Voilà mon plat. Donc c'est du un genre de jarret. Je vais me régaler. Bon appétit Stéphanie Bon appétit C'était Emma et Stéphanie, Plutôt Stéphanie et Emma, en direct de Koh Samui de Shawen. Bon appétit Bye bye